Mais salut dans le nom de Jésus. Mais espérez au bien. Yes. Mais soyez que nous bien. On <laughs> me dit non bagailles. On me dit non bagailles même l'aime pas de pas bien physiquement matin on dit faut venir là comme venir là matin et et me ta non seulement l'église et toute l'église porter toi tu matin yo prêter attention pour nous voyager dans la bible ensemble et pour tout le monde qui de de nous on peut partout, quel que soit, pour toi. Et le matin, nous allons voyager dans la parole de Dieu. On nous lit un grand verset avec nous. Nous appelons un grand verset. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 18, un seul grand verset en nous avec au matin. Mais ça le dit, il nous a engendré selon sa volonté par la parole des vérités afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures et n'a utilisé un sujet matin c'est le chrétien face à la vérité le chrétien quoi les là? les là Ma bâtir attention pour me dire la Bible claire, dans Jacques chapitre 1, verset 18, Il dit chrétien prend naissance dans la vérité. Ça veut dire que c'est par la vérité et dans la vérité nous prenons naissance. Nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient de la vérité. Eh bien, matin, hein nous le partager avec trois comportements ou nous adopter face à la vérité. Vous l'Église là? Trois comportements ou nous adopter face à la vérité. Mais il y passe na passe a deux comportements qui passent dans le Mais il y a un troisième comportement, nous devons gagner face à la vérité. Pourquoi nous tout attendons tout? Premier bagaille, là vous de vérité, je dis vérité, c'est e, la connaissance que vous apprenez sous bon Dieu. C'est la connaissance, c'est la connaissance que vous apprenez sous bon Dieu. Si vous avez gardé une définition, Uh, biblique, théologique, donc c'est vérité ou apprendre, c'est ça vérité. Mais, ou ouais, est vérité à, ou pas qu'à parler de vérité sans connaissance. Mais, il y a un mot qui domine la question vérité, c'est la, la connaissance. Et connaissance, non? la Bible présentait. Deux types de connaissances. Alors, deux types de connaissances, non. Alors, il y a plusieurs. Alors, nous cadique, il y a plusieurs connaissances, jusqu'à cinq même types de connaissances. Même dit la Bible présente deux types de connaissances. Là, Léo parlait en grec. a parlé de Niosis, Et niosis, non, on traduit dans le Nouveau Testament ou nous t'es capable de dire dans la Bible, litra dit 28 fois, litra traduit 8 fois patience et litra traduit, alors tu me litra 129 fois, litra traduit 28 fois patience et litra traduit 8 fois par sagesse et dans l'autre côté où traduit dit tantôt ouais les ballons figure Sagesse et qui mélangeait avec la science, avec des connaissances que on apprend. Mais guenier, il y a parlé d'épignosis, les hommes parlent d'épignosis, ils ont de ces vraies connaissances-là, vraies connaissances-là. Ou capable guenier, épignosis-là ou pas guenier, épignosis-là. Avec du cas guenier, connaissances mon pas gagner Vraie connaissances-là. Est-ce que l'Église a là? et la connaissance yo parlent de, de n'importe quel sorte de connaissance et cette sorte de connaissance yo pas de connaissance instinctive nous connaissons ça c'est connaissance qui et qui né dans gène nous elle dit li fait dans gène non seulement humain même bête là li fait avec elle elle dit ah, yon bête elle fait c'est pas un monde qui apprend ni pour manger zèb mais où elle lever où elle apprend manger zèb cabille son connaissance qui inné dans génétique qui fait ou pas besoin de dire manger Zéb là la manger Zéb est-ce que là ti moun ou pas besoin à la prendre elle fin pour dire pour pou prendre tété maman mais ou après depuis il sorti dans ventre maman donc il connaît pour pour tété maman donc ça c'est ça que les connaissances sont. et c'est connaissance instinctive donc connaissance ça instinctive là donc, c'est connaissance qui est une. Mais, c'est ça que les connaissance naturelle. La connaissance naturelle là, qui s'allie. C'est connaissance de la nature enseignée nous, sur mon Dieu. Et, dans connaissance de ça, Apote Paul prend le soin pour le dire. Donc, qui tout le monde qui n'a pas de parler de bon Dieu, même un jour, l'a jugé. Même l'aile n'a pas de parler de bon Dieu, un jour, l'a jugé parce que la nature enseignait bon Dieu. Donc, puisque la nature enseigne, bon Dieu, donc, les m'a gardé la nature, m'a gardé pied bou m'a gardé Zebio, et normalement, il faut qu'on connait comme créateur. c'est bon bon matin, donc, pied-bou-ayon comme ça, moi je comme ça, la terre place, jean le place sont, sont, sont, son, son, son être suprême qui mettent là. Donc, si m'a pas décidé, pour me chercher, qu'on être suprême ça, donc, moins coupable devant, bon Dieu. Donc, si, cela veut dit, même les, euh, nous pas tendez, nous ne pas parler de la Bible, jou, donc donc Donc, juger et nous zapral fait. Donc, et ça connaissance intellectuelle. Connaissance intellectuelle là, c'est connaissance qui siège dans homme l'homme. Donc, connaissance à siège dans homme à partir de ça, de ça que vous apprenez. Donc, à partir de ça, ou apprendre connaissance ça, li dans nan, nan l'intelligence parce que nom, li gagne trois parties là-dedans. Nan homme, l'homme gagne trois parties. Li gagne volonté qui pousse à choisir, li gagne sentiment qui pousse à aimer, li gagne intelligence qui pousse à penser. Ça veut dire ni capacité pour l'homme penser, ni capacité pour le c'est nan homme lié. Est-ce qu'on l'a, est-ce que est a là? Donc finalement, ça veut dire connaissance ça, Connaissance, ça, c'est dans l'homme, l'homme, l'échita. C'est ça que les connaissances spirituelles. Connaissance spirituelle, c'est connaissance, connaissance nous apprenons de bon Dieu. La Bible enseigne de bon Dieu. Connaissance ou gain de la Bible. La connaissance ou gain des créateur. Connaissance ou gain de l'homme. Ou même ou venez connaître relation qui existe entre l'homme avec bon Dieu. L'homme est un esprit qui possède un corps. Est-ce que nous là? Et c'est ça qui fait. Toute relation, pour vraie relation pour l'homme créé avec mon Dieu, c'est un esprit pour le créer. Parce que l'homme est un esprit. Est-ce que l'Église a là maintenant Et bien ça crée les dons de paroles de connaissances. Il faut me comme ça. Donc c'est don de paroles de connaissances, c'est pas don de connaissances. L'homme va posséder le don de connaissances. Nous gagnons un don de paroles de connaissances. C'est ça dans Corinthiens chapitre 12, le verset 8 il dit. Connaissances dans ça, pour qui ça Puisque chaque don yo. Il y a un objectif, il y a un but, il y a une raison. Yo. Donc, en y de don de connaissance des connaissances qui fait bon Dieu dans ça. Et eh? e, nous sommes capables énumérer dans cinq niveaux. Premièrement, bon Dieu des paroles de connaissances pour capable révéler la cause de la dépression, de la maladie dans l'église. Parce que la maladie, lit n'est pas de Dieu. La maladie, même les gens sont pas docteur il a même là, il dépensait tout l'argent, li pas guéri, parce que les maladies, ça, en pile, ils sont causes démoniaques. Donc, c'est donner paroles de connaissances qui vous détecter les maladies à des dieux avec l'alba des dieux. Est-ce que l'église a là Amen. Donc, en fait, donner de connaissances, non, il tout pour révéler certains faits concernant d'autres personnes, pour encourager mon nom, pour encourager chacun de nous. Donc, donner connaissances, il y a des faits. L'a révéler sur la vie telle qui est chita dans l'Assemblée, même le monde elle, dans les gens pas connaissent pas, mais c'est don de paroles de connaissances qui va révéler mais sa bonjour semé dans la ville. Est-ce que nous là? Et mais ça, c'est la parole de connaissance qui fait ça. Et donc ça, lit là tout, lit là pour révéler racine problème problèmes dans la situation qu'on et qui conseille pour nous. Est-ce que l'église a là? Ça veut dire que si les pouvez pas qu'on don de paroles de connaissances, qu'on conseille vous pas pour et qu'on ou pas qu'à moun, Parce que, il n'y a pas pour sans raison, bon Dieu, bâiller don, yo. Et, il y a un don, il y a don, ça encore, il y révéler secret, il secrets cachés Donc, qui n'a l'homme, donc, pour moun monde capable, alors, pour moun monde capable de répéter. Avec des gens Donc, en un moment, il doit paraître là, c'est le des paroles de connaissance ça cap révéler des faits dans la ville. Et puis, qui peut aller, ouais, certainement, bon Dieu qui est vivant. Et qui parle pour ces moun monde à convertir. Et donc, parole de connaissance là, li, li, li tout sous la vie de l'église là en général. Sous la vie de chaque individu. Et y aide tout le monde qui a servi mon Dieu. Et aide au non difficulté. Avec des dons de, don de paroles de connaissance ça qui l'a pour ça. Mais, qu'on y a, donc, l'un, trois éléments, nous parlons parler de la vérité. Premièrement, nous parlons dit, et nous euh, chrétiens dit, chrétien, doit étudier la vérité. Yon chrétien, premier comportement ou de gagner, c'est étudier la vérité. Étudier la vérité. L'an 2 Timothée 2, verset 15, tendez ça à côté, Paul dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'apprend à rougir, qui dispense droitement. Ah, nous là. Qui dispense droitement la parole. De la vérité. Yon chrétien qui pas contre la vérité, la difficile pour un chrétien authentique. La difficile pour pas un chrétien encore. Et sous pas contre la vérité, la difficile même pour prier. Pourquoi l'église à la même? Et c'est ça que fait, Bible a beaucoup plus pour dire, gens qui détournent les oreilles li, pour ne pas attendre la vérité, même prier, elles ont abomination. Cela veut dire, il y a des gens qui ne pas la vérité, la sont difficile pour faire une bonne prière. Parce que la Bible parlait de plusieurs types de prières. Il dit dans l'acte 2, verset 42, il dit l'Église a persévéré dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du père, et dans les prières. Il ne dit dans la prière. Il dit dans les prières. Ça veut dire plusieurs types de prières. Ok? Il dit fait toutes sortes de prières. Ça veut dire plusieurs types de prières. Il dit plusieurs sortes de prières. C'est la parole de Dieu qui vous dit chrétien, qu'il est une prière pour connaître son prière requête, qu'il laisse son prière d'intercession, qu'il est son prière de communion, qu'il laisse son prière déclarative. Ça veut dire la, différents types de prières, c'est la parole qui vous dit, mais qui priez oui. Sinon, on va mélanger les bagailles. Que prière les chrétiens doivent faire. Il des moments dans la vie où son prière déclarative qui est important. C'est une prière déclarative pour faire. Et depuis mon Dieu, on apparaît devant ces prières de concession. Ces prières, et requêtes on va déposer. Donc, vous êtes ton ouais, ton monde des gens qui ne sont pas de la parole. Donc, je attendez, mais sa Bible en dit, quand je vous ai donné le pouvoir de marcher sous toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, je ne peux pas faire un démon pour demander, Bon Dieu, tant pis, s'il vous plaît, font bagaille moi et une puissance pour me chasser des démons. Un problème problème la parole, parce que les pour me faire là sont prière déclarative. Par l'autorité que le Seigneur Jésus va moi, démon sorti. Et c'est ça le Il yes. y a des portes qui pour ouvrir, Dieu dit bon, clair déjà. C'est déclaré pour déclarer. Il y a des filles qui devront chrétiens, ou qu'à gêner des filles là même bon Dieu a regardé l'ancien là il dit bon date mbal claire déjà Vous ça là demande encore là oh mais en, bon date mbal bagaille ça c'est seulement pas une déclaration parce que toute attendez bien la vie chrétienne même est basée sur la foi et c'est la foi qui connecte avec l'invisible et c'est la foi ce c'est pas la foi toute porte tout ouverte avec des de prières, elle est un devant, bon Dieu, pas tant d'intercession même. Il y a un leader de la qui paraît devant. Et va poser les mains, dire bon Dieu, tu as pris, la grâce. C'est un peu pour lui. Non, mon cher. Autorité a été dans la main déjà. Et c'est seulement déclaré. Et puis bon Dieu a confirmé la parole, c'est vite. Elle. Et ça, la Bible dit nous. Donc, il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. La fait nous pas qu'à prier bien. La fait nous pas qu'à prier bien. Donc, ça veut dire chrétien, il doit connaît, connaître la vérité, nous sommes capables de mieux utiliser la vérité. Ça veut dire, si vous ne connaît pas la vérité, on ne peut pas utiliser la vérité. Vous ne pouvez pas utiliser, il faut qu'on connaît. Il faut qu'on connaît pour utiliser. Mais chrétien, pour le connaît, il doit étudier étudier la vérité. Nous devons prendre temps, nous, à nous, donner nous, de la lecture de la parole de Dieu. Et la Bible a un bel témoignage de l'église. Il a un bel témoignage de l'église. C'est l'église, c'est l'église bérée. La Bible dit, l'église bérée, il y a un cœur qui est plus noble que l'église thessalonique. Il y a parole là, chaque jour. Ouais nous là, ils ont attendez, D'aller, ils attendaient chaque jour, mais yo consultez le Gosse la parole qui est écrit pour yon Ouais ça Est-ce que est l'exact? Yon un chrétien qui pas étudier la vérité. Une fois que ou pas étudier la vérité ou pas comprendre tout cette vérité. Bon me dis nos bagay, parce que nous clair on a aller l'église là. Ça fait me dire, nous prêtez attention. Comment pour un monde qu'on ait un leader, qui n'a pas bonne voie avec un leader, qui n'a pas de bonne voie, alors pas de vérité. Il y a un monde évangélique qui zombifié. Il y a un monde évangélique sans connaissance de bon Dieu. Il n'a yeah. pas apprendre la vérité. Comment pourrait-on faire connaître un monde qui n'a pas vérité avec un monde qui n'a pas la vérité? Comment on faire identifier ça? Non. Si on pas étudier la vérité. Si vous pas étudier la vérité, Ou ne peut pas la vérité. Comment on peut faire connaître un leader qui est un leader authentique avec un leader qui est un leader tête en bas, un leader séculier, un leader des positions. Le monde évangélique a fini parce que Peuple n'a pas connu la vérité. Il n'a pas connu la parole de Dieu. Peuple n'a pas péri. Faute de connaissance. Il n'a pas connu la vérité. Il n'a pas présenté mensonge avec la vérité devant ou pas pu distinguer. Ou pas pu distinguer parce so qu'il Ou pas connu. Il pas pu distinguer. Même dit-nous bien. Non, des bien, mais ça la vérité dit. La vérité dit. à qui a fait erreur. Ce n'est pas erreur à fait pour le faire, qu'on n'a pas dieux ou le Dieu. Non, et balance ça m'a identifié. L. Au contraire, il y a des niveaux qui sont à mon monde. Il y a des dimensions de grâce qui vivent dans la ville. Parfois même, ça compte dans le plan de Dieu. Pour le fond, pour le gens. Écoutez bien. Et nous avons mis l'église là. Comprenez ça. Parce que parfois nous connaissons sous-là. Et puis nous quittons ce sous-là. Nous quittons. Nous quittons bon sous-là. Nous allons puiser nos citernes crevassées. Si vous avez une capacité pour connaître la vérité, ou pas connaître la vérité comme vous les L'homme bagaille faux et les vrais? Alléluia. Parole mon Dieu mon dit. Pierre, c'est une disciple de Jésus. Et qui te pire Jésus. Mais ça n'a pas qu'à empêcher. Il erreur, ils font une hypocrisie. Et finalement, Paul corrige. Pourquoi l'église a là oui. Et qu'elle dimension, pas de nos une dimension de grâce. Là-bas, une perfection expérimentale, puis elle, est une perfection finale. Et pourtant, il faut arrêter sur la terre. Pour qu'elle arrête sur la terre, Dieu est obligé quitter. Il y a un des ballon ballons Et puis pendant des mois en de soufflette là, li met ton maling sous col. Et puis malin ça fait le connelle les gens. non un moment, mais mon choix malade, mais l'ombrage de guéri malade, nek ça presque pas moun encore. <rires> Et finalement, des mois en ballon soufflette, li met ton malin sous lit. Et chaque fois l'a prié pour maling non. Bon Dieu dit Paul grâce principifie vous. Grâce, moi, si pour Et c'est ça qui fait Salmis l'a dit. Tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes poussière. Et chaque l'heure, il y a des dimensions de grâce. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, a monté. Bon Dieu, qui t'a au fond, Il Et, et l'offre à chaque l'heure, il y a des nous dépendons de Dieu. Yes. Et lui dans moment. Sanctification. Et là, Fait la terre presque indigne pour le recevoir. Niveau de sanctification. Fait la terre presque On sourit pour lui. Et finalement. Un homme qui campait devant 450 prophètes. Et le un défi. Et le fait bon Dieu. Et puis, une grande femme campé. a dit Mais si Dieu veut, si pas force faire fait pour faire bah, mal, yon paré l'homme Jezabel. prend courir. Faiblesse. Et m'a fort comprendre, mais ça la vérité dit. La vérité montre, la Bible écrit comme ça. Regardez. Est-ce que l'Église a Menu. Le haut et le bas. Et souvent, souvent, souligné, très fort dans l'avion homme de Dieu phrase soulignée souligné faible là pour qui ça la bible souligne bon trop david te font errer le roi est le bas même david ça bon dieu dit moi je viens dans l'homme selon cœur les nous pas contre la vérité nous prenons position contre bon dieu pendant cet temps nous pas ne pour bon dieu Yon kretien qui connaît la vérité Qui ça la Bible di? dit les m'a parlé dans le dossier A poté Jacques dit, ouais, c'est une langue ça Et la vérité, dit ça Ouais, c'est une langue Mais ils y a tout ou même dans le GN Et ça la vérité dit Ça veut dire, la vérité dit Si pour me servir, bon Dieu, bien faut me je m'bride la langue Yon kretien qui connaît la vérité Pas courir pour nous, c'est jugement et texte a dit Jésus-Christ. Ils sont témoins fidèles. Ils sont fidèles. Parce qu'ils ne sont pas jugés sur eux. Ils ne sont pas jugés sur sa monde. dit. Toutes les gens ont dit Jésus, on e gen moun ki di est des gens qui disent, dit qu'on est des prophètes. prophète, y a des gens qui disent, dit qu'on est Jérémie. Il a des gens qui disent, dit qu'on Élie. Et puis tout les gens parlé. Mais Jésus-Christ dit pendant, pendant tout le temps, ça m'a enseigné nous, messieurs. Il y a presque trois ans, m'a enseigné nous la vérité. Mais puisque nous avons la vérité. Ya, mais et nous même qui ça nous dit mieux? Oui. C'est pas ça nous nom là a dit. Mais avec vérité nous tendez. Oui. Et nous oui. qui ça nous dit mieux? Soit ouais, soit tendez. Et selon soit ouais, soit tendez qui soit nous dit mieux? Oui. Parce que nous qui a parlé. Et ma abdoumbagaye. Dans tout temps, dans toute période, la vie homme de Dieu, il était toujours marqué comme ça. La vie monde bon Dieu sous la terre, il était te toujours marqué comme ça. Et les chrétiens n'ont pas jamais tenu compte de ce qu'ils ont là. Nous pouvons pas leur de face une phase de persécution qui avancer sur l'église. Et moi, je dis bien, ou pas pouvez pas a soit négatif ou positif. Jésus dit Sous pas pour moi ou contre moi. Sous pas pour me ramasser ou pour me gâter. La neutralité n'existe pas dans la réalité. Sous pas pour moi ou contre moi. Bon, je non bagay. nous avons Pour arriver là, La avons prouvé tout vrai vrais chrétiens tous faux chrétiens. Tout le monde qui sous bluff, nous n'avons pas besoin de nette qui vous pour nous dire. Il n'y a pas de ta clé. Parce oui, moment, pour aller examiner les gens qui sont dans la vérité. Pour Il le montrer ça. Écoutez, je fais un erreur. Mais erreur, non, ça ne va pas dire. Je ne suis pas de Dieu. Et Dieu montre Jésus seul. Et Jésus seul. Et qui ne peut pas faire erreur. Et qui ne peut pas faire erreur. Lui-même seul. Pour ta Il c'est moun. Yes. Mais qui t'aime dire ou bien? Mais sa Bible, la vérité dit pour m'identifier. On reconnaît l'arbre. On reconnaît l'arbre. Il n'est pas possible. Ou pas Y a Yon mango son pied Bouka. Ou pas kake yon a avocat son chadouin. Oh. Il pas possible. Ou après reconnaître la blanc, la blanc pas Pas yeah. Jésus-Christ dit, garde, Koukone, dit di, comme ça, messieurs, il a parlé nous mal. Il a dit toutes sortes de vieilles paroles sur nous. Mais il dit pendant il a parlé comme ça, c'est pour y au bon zèv nous. C'est pour yon au bon zèv nous. Mais on comprendre ça. Tu l'avais dit, chrétien doit connaître vérité veri, vérité pour défendre Et deuxième bagaille, chrétien il doit vivre la vérité. Vérité, il fin connaît après qui ça de fait, il doit vivre la vivre vérité. Regardez bien. Dans somme 25 verset 2 on oui, aimez verser ça Salmi s'en dit conduis-moi dans la vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi Donc verset ça il y a deux faits importants nous souligner dans verset la Bible montre clairement Premier bagaille, pour vivre selon la vérité, vous devez connaître la vérité. Pour vivre, pour vérité, ou de connaître la vérité. Ça, c'est le premier bagaille. Et deuxièmement, donc pour connaître la vérité, vous devez d'abord apprendre qu'on est vérité. Il faut qu'on une attitude pour vous dire ou décider qu'on est vérité. Il y a des gens qui disent, verite ya, connaître la vérité, mais attitude dit pas dit ça. Il y a gens qui connaissent la vérité, qui gardent l'humilité pour l'apprendre. bien. y a qui tout bagay, li Les gens qui liye. Yon moun ki Les gens Les gens qui se tout Et les gens ont besoin de rêver. Depuis les gens qui tout le monde. Et ça fait, les vrais chrétiens ont dit pour apprendre la, la vérité dans toute humilité. Avec un cœur sain, c'est ça. Parce qu'il faut prendre le temps pour apprendre la vérité. Ya. Et pour défendre la vérité. Ya. Pourquoi les gens là? ça? veut dire, l'attitude nous, l'enfant de la vérité. Ya. Mais sa texte a dit, di, si vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. De pour fin la vérité, vérité deuxième deuxièmement le fait, libre liberté, libre liberté. Donc, pour a. Les chrétiens fin la vérité, a qui li bon li bon vérité a liberté, liberté. Liberté dans la vie et mentalité, ça nous apprend dans maman dans papa. Liberté, ça nous apprend dans la kati la kainou. Liberté, n'en sortent à prendre même l'école, mais qui contraire à Dieu. Pourquoi l'église a la même Liberté, n'en vient mentalité nous mentalité qui nous gêne. Liberté, ça, la vérité baille. Il faut sage. La vérité travaille la vie où Il faut sage. On est toujours arrogants dans l'église, son monde la vérité pour qu'on travaille. On montre qui pauvre quand dans l'église, c'est la vérité que pour travailler. la vérité travaille ou rend nous sage, il nous humble. Il rend nous humble. Parce que est vérité. Regardez pour. We. N'a pour exemple de sol. Sol, monsieur dans la génération. Bible dit quoi? Là tout monde qui était dans même la Javel, il était pli avancé dans nan le judaïsme. Il était pli avancé dans la loi. Et le plus souvent jeunes timoun yo évalué sous 12 ans nan le peuple Israël la est pis ils nan dans la loi et timoun ça yo connait faire grandir pour venir au docteur la loi. Ou quoi nous là? Ça veut dire et et, et seul lit appelé pour venir au docteur, docteur la loi. Ça veut dire un monde qui connaît la vérité en pile qui prétend connaître la vérité. Et finalement les yeux le pral ouvrir sur route Damas l'esprit de Dieu fin frappé, l'il retirait un écaille dans ziel. ça veut dire ça Paul tapé à son vieux loup diabolique ça au tête ziel qui fait le moun mal là qui fait le monde pas bon Dieu c'est mon satan mon satan c'est mon pas bon Dieu son écaille et dans écaille là qu'on loup satanique qui la donne il pas bien et l'écaille ça sorti et laisse à Paul il vient comprendre vérité à clair. Et l'histoire même dit Paul passe trois ans en Arabie. Et trois ans là, et tant qu'aux trois ans la vie cachée, Paul, il y a un pile commentaire qui dit Paul t'es passé trois ans ça pour te repenser la loi. On monde qui t'es pensé le qu'on la loi et finalement le vient le pas qu'on et du tout. Pourquoi nous là Ça veut dire donc en fait, ça veut dire un bon comportement ou de adopter face à la vérité Face à la vérité. Et troisième bagaille là, un chrétien doit défendre la vérité et c'est là en toute circonstance et c'est là nous le chita avec vous bien-aimés un chrétien doit défendre la vérité bien la bible il fait attendez bien il ben nous bien il dit nous bien il explique nous bien dans 1 pierre chapitre 3 verset 15 Paul et sa dit il une recommandation à l'église il dit nous toujours prêt pour nous défendre la vérité devant quelque que soit le monde qui dit nous, pour qu'il soit la foi en Jésus-Christ. Pourquoi l'église so a la Christ, di, di, koya, de? si de e la même? Pour qu'il la foi en Jésus-Christ, Paul dit, alors Pierre dit, nous devons toujours prêt pour défendre ça. Ça veut dire, nous devons défendre. Si possible, nous devons faire la foi Mais nous devons mourir, Et là, nous devons toujours prêter. Nous pom bon, dit un bagaille et premier bagaille m'a dit chrétien sous ça les on chrétien pour défendre la vérité Vous défendre la vérité face à qui Vous défendre la vérité face à, face à l'homme sur la terre et face à des tout ou la même face à avec tout ça qui vous considérer comme adversaire comme adversaire ou la vérité ya? Et pour convaincre les gens qui sont dans l'erreur pour venir dans la lumière. Donc, mais il faut connaître la vérité et il faut, il faut défendre dans le bon sens. C'est ça qui est important. Donc, en fait, nous jouons dans le premier siècle, nous des hommes de Dieu qui défendent la vérité et nous d'accord pour mourir. Dans le deuxième siècle, nous avons les pères de l'Église qui sont d'accord pour mourir. Donc, nous avons des gens qui sont Jésus-Christ quittait 12 disciples, pas un yon, excepté, jean ai dit qu'il mourit sous Kabana mais avant de mourir, oui, bon, j'ai quitte le vivre. oui, ça yo, yo, mettons chaudiel, tendez bien, mettons chaudiel, l'huile chaud, bouillie, et puis yo mettait derrière, boucané, la chaudiel, l'huile là. Yo frit derrière, la chaudiel, l'huile là. Allez, dis-nous comprenons. Et, l'air André, pralrive en Éthiopie. Ils font quoi en X Et puis les le André, ils savent quoi. Lui dit, mais si, Seigneur, ils m'ont réveillé un jour comme ça. Pour la mourir sous quoi Pour en vérité. Avez-vous comprendre bien, oui Ils prennent André, ils mettent le sous quoi C'est dans quel clou et clou pour les autres qui bois Tout vivant. Pour vérité, le quoi dans l'IA le comportement al, des hommes de Dieu dans le premier siècle. Et puis qu'on y a un comprenant que ou même nous-mêmes, comportement de guerre dans temps. Et c'est ça. Et finalement, moi-même, je moi suis pour me dire l'église, porte-toi. Bon, moi, je suis pour me prier pour l'église, porte-toi. Pour, pour l'église, porte-toi, lever, camper. L'église, porte-toi, te tende déjà. Il tende déjà, la prenne déjà. Il y a des choses qui seme dans s'est déjà. Et qu'on y a, dans chaque en roi je me réveille. Il y a des choses qui s'émènent en haut déjà pour avoir tristes. Il y a des choses qui s'émènent en haut déjà pour marcher marché tête à tête. Il y a des qui s'émènent en haut déjà pour marcher marché tête à tête en bas. Il y a des qui s'émènent en haut déjà pour avoir peur. Aucune tentation ne vous est venue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il prépare à le moyen de sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Vous comprenez ça Je ne pas venir pour nous faire une prière pour où? Pour nous consoler. Où? Vous croyez là Non. Il y a un proverbe français qui dit c'est lorsque la marée est basse, on voit ceux qui n'avaient pas de caleçon. C'est lorsque la marée est basse, on voit ce qui n'avait pas de caleçon. Pas a sorti de là. Pour éprouver un vrai chrétien, et dans un moment de difficulté. Et bon Dieu, qui a planifié, bon Dieu pas planifié pour mal personne. Il y a même. Bon Dieu, ce qu'on fait, c'est pour qu'il prenne maturité. C'est pour qu'on prenne maturité. Regardez bien, vous voulez abandonner, bon Dieu a toujours été bon Dieu. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Mais tant a beau vous Si on l'idée de prendre des années à s'aimer dans le temps peuple, il de prend des années à préparer un peuple. Ben oui. Et il faut que vous n'y pas de qui passait pour voir qui est-ce qui pourrait couler le campé. Yes. Qui est-ce qui est prêt pour le lever, pour le défendre la vérité? Oui. Tenez bien, tout vrai leader, même leader qui parle de leader spirituel, tenez bien, il et a camper pour le défendre la vérité, a quoi là-dedans? a toujours préparé pépinière. Si même on tousse, l'aile bralée, il dit: si nous coupons, nous sommes pieds bois, mais gardez racine bien bois, Cela veut dire, si pas que tige qui poussait, c'est que le travail a été en vain. Il faut pour nous défendre la vérité pour nous mourir. Parfois, <tutérimique> nous, nous regardez, nous pas la tête, nous. Baille nous baillons la tête, nous sommes valeur Et valeur parfois, nous baillons la tête, nous ne baillons pas, mon Dieu. Tendez bien m'a dit non bagay. l'histoire expliquée il y a un citoyen qui était fanatique d'Ivalier pendant le balaka il était un groupe de monde qui pas voulait d'Ivalier dès où yo vinn commissaire d'Ivalier il fouille un gros il dit monsieur ouais si pas dénoncer bagay d'Ivalier là n'a tout yo, na tout ça je monsieur, bien. J'ai au péril de ma vie, je suis pour mourir pour Divalier. Pierre Divalier. Vous connaissez est vous fouillez tout? Vous fouillez Vous mettez le campé là-dedans. Vous Vous mettez terre, vous mettez terre. Je dis, monsieur, je dis, nous bien c'est pas enterré seulement, nous nous dit nous prêts pour mourir. Et je l'éreté dans toi, ou tuer Pour dans toi. Pour nous divalier. un vieux divalier. Mais je ne comprends pas ça. Pas me dit nous bagay. dans tout temps, l'évangile est te toujours en combat. Mettre l'évangile là, li modèle là, on va dire une stratégie le monde utiliser le, le, le, le monde besoin fermer bouche des hommes de Dieu des femmes de Dieu ont une stratégie premier attaque ils fait son attaque psychologique attaque psychologique là li plus fort a une attaque physique et tout d'un tout vrai tout tout vrai guerrier tout les guerrier dans le monde m'a vrai non, tout gros guerrier dans le monde les yo pral les yo pral combattre un adversaire premier ça à faire c'est 20 adversaires dans l'esprit depuis au 20 adversaires dans l'esprit depuis dans yo fini avec dans l'esprit yo fini avec depuis yo craser le moralement yo fini avec et bien, finalement notre stratégie Goliath premier ça le fait les David camper devant Ils font attaque psychologique il dit, oh, ou même vous voyez, il vient de là. Il dit, bon, ouais, ouais, je dis à là, et les oiseaux qui manger chez vous. Parce qu'il dit, on se le coup, je vais tout avant. » Et je vais faire des oiseaux manger. Il dit, oh, bel visage dans le coup, vous mourir devant là. Voilà. Et puis mes réponses là c'est vrai, ou avez marcher sous moi. Avec gros âmes, avec gros bonza, je vais marcher sur l'éternel. Ça veut dire combat. les où attaque qui fait au niveau de l'esprit pour résister, c'est la foi. C'est la foi pour faire appel à la vérité. C'est la foi dans la vérité pour faire appel pour résister. Et attaque là, je bon, vais prendre un bagage à l'église. Satan pas jamais pas les âmes. Même âme âmes où elle t'est fait pour te finir avec l'humanité, pour mettre l'humanité dans sa lia là, et ont toujours utilisé. Ou besoin qu'on ait un wap -gou, mais avec un ennemi, pas jamais changer les âmes. Parfois, Satan change stratégie, mais il pas jamais changer les âmes. besoin l'église à apprendre ça, qu'on ait ça. Dans ça le combat. Mais ça le fait. Les poules finissent avec le monde, ils finissent avec dialogue et manger. Ils paraissent devant Eve, ils disent di, Mais on fruit, sous manger. Oui, à manger. Et puis ils commencent un dialogue. Euh, on attaque d'esprit. Est-ce que, ou sûr, si? bon, Dieu t'a dit ou pas, mon jeune ou sûr, si, ou si? si c'était si, sacré de doute, ou well, on attaque d'esprit, ou sûr, si, celle de doute, et puis, on seul rayon, Satan baye Eve, et puis, il y a un, il lui, il ajoute a ajouté, il y un bagage, de pour tomber, attendez, de pour défendre la vérité, la vérité parmi l'arc mensonge. De pour ajouter mensonge ou getan ou getan tombe. ça, elle répond. Li dit comme ça, oui, bon Dieu, dis-moi comme ça. Pas manger, li dit, pas manger, pas toucher. Bon Dieu, pas de chambé, elle va toucher. Li dit, pas manger, pas manger. Satan, ouais, ça. Sa. Elle le bon Dieu, te dit, pas toucher. Li compte bon Dieu, pas dit, pas toucher. Li dit, toucher le boue, elle doit pas mourir. Et puis, deuxièmement, et puis, elle commence. Si c'était sacré, ils ont méfiance. Na que elle face à Dieu. Il dit bon Dieu qu'on est sous Manuel. Je vois pour vous, même j'avais lui le bavlo, même il lui. Comment dit oui Monsieur? On a qui pas bavlo hein? e évolué oui? Où est tendre dans le ministère? Pas rien man en rien. oui? Où était quand toujours? En était là dans ministère ça toujours? Ou pas humiliation, ou pas j'en pas la vous. Mais ça, il m'y a fait. Ou d'accord, a bon sanction. Ou pas sanction, ou est l'injuste. Mais ça le fait. Ou d'accord, pour vous ne mille euros comme ça. Et pas pour nous tout. Mais ni. Ou quoi là? Et puis, ou pas le œuvre? Laisse ça, tu faire ça. Et puis, qui ça le fait? Il dit manger pour eux on y a Eve tombé manger. Allez. Et après Satan utilisé même zamnan le vini sous Jésus après baptême. Manger dialogue. Mais pain, hein. Mè wosh la fèl tout ne pèn. Mange. Dialogue la commencé. Oh. ou gangou. Tout gangou. Bye wash yo. Lot bouyot tout ne pain. Mais mais mais mes âmes pour repousser avec la vérité ou repousser ça la vérité tantôt attendez oui ils âmes défensives la vérité sont âmes offense il dit même ça qui est écrit dans Deutéronome 8 verset 3 l'homme ne vit pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la boue de Dieu et pour pas qu'on la vérité ou pas pour pas qu'on la vérité ou pas résister de va attaquer et Jésus, contre la vérité, il frappait Satan. Et puis il continue, il dit Oh, eh, et le fait que le Jésus pour un verset biblique, il même lui pour un verset biblique tout. Et puis il monte sur le feuille de temple. Il dit Bon, euh, vous voyez quoi en bas non? Parce que ça qui écrit, somme sommes 21. Bon Dieu, a passé les anges, il a Voilà. Jésus dit Mais qui écrit aussi. Vous ne de tenter, Seigneur, bon Dieu. La parole, la vérité. Mais souvent qu'on a la vérité, comment on peut défendre la vérité Souvent qu'on a la vérité, il un chrétien comportement pour défendre vérité. Défendre la vérité, spirituellement, défendre la vérité, intellectuellement, ou quoi là Défendre la vérité, non, non, comportement, non, et vous, défendre la vérité. Et c'est ça le chrétien. Finalement, qui t'aime dire ou bien, depuis le premier siècle, c'est comme ça, ça dit il faut y a un pour y'a si vous te cap fermer bouche yo, sur question de vérité. Attaque la fête comme ça. Les attaques la fête, et je vais prendre un exemple dans l'Ancien Testament, et puis pour nous faire ça cap fait toute attaque dans l'Ancien Testament, mais comment mouvement fait Satan a commencé et bien il vient éjecter dans l'homme tout qu'on y a grand politicien dans le monde tout grand leader dans le monde stratégie yo et même grand homme religieux dans le monde stratégie yo c'est c'est attaquer un peuple le peuple là sur le plan psychologique on y a même premier ça y fait log les yo façon yo un monde cap servir bondié et puis yo présenter une image monde devant population ha. et puis gonne gens yo présenter et puis pour tout le monde, ouais, mon ça négatif. Ça veut dire que c'est so une campagne, Et il n'y a pas de jambes changées. Je vais vous apprendre des choses. Et il y a, il le prophète de Dieu. Il vient vivre nos moments. nèg, nèg qui neg négatif, yo. Nègre religieux, même en Israël. yo. y mystique, cap qui servi. Il y a grand gens qui ont présenté les. Ah, vous qui êtes pas là, peuple là. Il y a des gens qui ont présenté les. Et là, ils ont présenté Eli. Eh, ils ont fait Eli. Eh, ils sont frottés de tout. Eli, c'est trouble la population. Et puis, ils dit Eli, ça. Ils sont Eli qui négatif. Parce que toute parole est contraire à la vérité. Pourquoi nous là Jusqu'à ce que. Ils ont suscité une haine. Dans le peuple à compter lui. Et je me mais le peuple, mondial Dieu, attendait ça. Parce que nous avons gardé à travers la Bible et bien nous comprenons ce que nous fait aujourd'hui. Et finalement, le peuple a nous moment, tout le peuple a net viré de l'Eli. Et l'Eli a pas bénéficié de rien dans le temps. Même dans le moment de sécheresse, les de sont en situation difficile. Bon Dieu, voyait nos pays étrangers pour nous le prendre soin parce qu'elle dit que l'Israël va pas de valeur. Il n'y a pas d'importance. Pourtant, pendant qu'il n'y a pas d'importance, il y le Père spirituel d'Israël. Yes. Et finalement, il fait même campagne là contre Élysée. Il a fait même campagne là contre Miché. Rivez-nous, moment Il y a isolé Miché et Miché. Et c'est ça, l'objectif, le monde, face avec Moun Bonje, c'est ça le détourrier, c'est même stratégie. Ils ont isolé ou, et puis ils ont fait peuple contre vous. Et, et, et souvent, ils ont commencé, si c'est si, si, si, un homme spirituel, ils ont même dans peuple. pour yo faire peuple pour la proposition contre lui. Pour commencer à faire, yo el mal. Et puis toute bagaille. Ils prennent des choses qui font dans le bon sens, ils tordent dans l'autre sens. Oui. Ils m'ont arrêté ouvri ouvrir l'intelligence pour comprendre ça. Finalement, Michel vient arriver dans un moment tellement politique, politique religieux, qui est yo, yo tellement dominé peuple-là. Si tu as Cédé de Sias, qui nous met tête comme premier prophète dans le peuple-là. Et finalement, le trouble le peuple là. lui même qui le là, Jusqu'à ce que tout homme religieux, y'a oué Michel négatif. Et nous seulement, même les gens qui apprènent à servir bon Dieu, y'a oué Michel, sont des bêtes nous alliés. Et Michel de mourir. Michel seul en Israël. Michel seul. Et pendant le seul, ou qu'on ça, ou qu'on ça qui est ça c'est là, moun qui ont terre, si mon nom, Livre le connaît. Li connaît. ça, sa wa! Tenez bien, oui. Akab connaît Michel de Dieu. Il a Joseph a venir. Joseph a il a dit, il a il a a dit, il a dit, il il dit, il s'est allé trop rapide. Il a dit, Mais il n'y a pas qui est bon pour moi. Il n'y a rien qui bon pour moi. Il n'y a rien qui bon pour moi. Il a rien qui est bon pour moi. Il a Il a rien Il a Il a est Il est Il a dit Il Il il dit, pourquoi ça va pas laver avec clé Il dit, mon chère regardez dit, moi, Israël qui a couru sans berger. Il dit, moi, je vais vous donner des deux je vais vous dire, rien de sérieux. Ça qui est important, c'est pas parce que une grande foule dit oui, c'est oui, vrai. La voix du peuple pas te la voix de Dieu. Ou quoi nous là? Même bagay là. L'église tende ça. Même bagay là fait contre Jésus. Bon, Jésus, oui, m'dou. Yo isolé Jésus. Nègre religieux. Vous avez dit, ou a pi go qui campait contre mon évangélique là? C'est des hommes religieux qui ne sont pas convertis. non. Mais c'est ça, ou a m'di, m'bre moui bouli. Puis, il y a un qui campent contre les chrétiens. Pour que grand un vrai réveil qui éclate dans le monde évangélique. C'est des hommes religieux. Ils sont placés haut, mais ils ne sont pas convertis. Et ils sont érigés comme une muraille contre l'Église. Et regardez, ils avec toute vérité. Ils sont avec tout ça que Dieu voulait faire. Ils ont prêts pour écraser toute bagaille que Dieu ce ce ce ce ce Et c'est ça, nous devons comprendre. Les religieux en Israël, les pharisiens, ils ont érigé les têtes en bloc. Et finalement, ils ont commencé à faire des bagailles dans la foule. Tout ça, Jésus dit, ils ont changé de sens. Jésus dit comme ça, Jésus-Christ, dans la spiritualité, ils ont même dans la chair. Jésus-Christ dit, bon, monsieur, je vais vous un plan pour me réconcilier dans toi. Vous avez fait ça, puisque vous avez Israël temple en pile. Israël tellement sa valeur. Vous avez fait et Vous si fait ça. Vous avez fait ça. pour avez montrer Jésus Vous avez fait peuple là. Mais vous avez a Mais vous ouais mais mais Vous avez Vous ça. Vous avez fait ça. Vous ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez ça. Vous sans Vous avez fait ça. Vous avez fait et puis après prend position contre bon Dieu ça on pas compte. Hein, monsieur dit va écraser tant plan. On a c'est ça qui cible. Là. Et puis il commence dire, monsieur. Ouais, aussi pas c'est là. Ouais, j'en reme ça bas. La bon Dieu que nous ça bas. Se il s'est venir violer ça ba. Et deuxièmement non seulement monsieur violer ça bas, monsieur vient passer tête il dit c'est bon Dieu même lié. Et nègre ça ou dit oui dans Jean chapitre 5 il dit que ça nous pas tout yo Jésus qui dit bon nous faisons pile bombarder la mitan nous pour qui ça nous arrive non il dit nous parlez vous le dire non parce que vous même vous le sabbat avait dit vous comprenez et même satiement négativité yo par contre vous ne non il dit nous ouvions le sabbat l'ai fini les attaques des démons jouaient même les ombres qui existaient mais tant d'ascendant là et puis il dit que ça et parce que c'est mon ou douze bon dieu. Et pour ça n'a tout eu, oui. Et finalement, monsieur, nègre religieux tellement travail, population, hein. tellement travail, mais moun kap cherche bon dieu tout bon vrai. Y'a tellement get travail, y'a contre Jésus. Lè y'a a condamné Jésus. Pilate paraît devant pour lui citer gonti groupe moun gak Jésus. mande mais Jésus paraît mais malfaité à paraît qui laisse nous vle. Tout peuple di, bon a dit, bon nous malfaité à. Clouer Jésus. Oh. Ça le fait. Clouer. Ça le fait. Clouer. Clouer. C'est moi. Et finalement, les aurés, ah, c'est fou là a parlé. Les aurés, hommes religieux. Ça veut dire, si je dis, on dit, ah, évêque, l'évêque, ah, évêque, yo. les l hôtel. L hôtel. Et puis, on lui dit, monsieur, Monsieur, pour qui ça Bon, nous dit, monsieur, même pas où elle est, elle est trop pour nous trouver là. Je pas où elle est, elle est sale, elle est là. Mais pour qui ça nous trouver là On dit, monsieur dit, elle est crazy, elle est Et puis, deuxièmement, monsieur apparaît pour lui dire, c'est bon Dieu. Et lui présente comme le fils de Dieu. Bon, je vais faire, vous avez entendu Oui, je vais homme religieux, papa. Même pas un appel Oh Il dit, ah bah nous disons, petit bon Dieu, parce que le coup de sa bon Dieu a baisé. Mais hommes religieux, monsieur, il n'a pas convaincu facile, parce que n'y a aucun Bible en main. Il a qu'on vérité. Et toute vérité, toute vérité bon Dieu, il voulait faire passer pour un mensonge. Et puis sur une base, c'est eux même qui font doctorat, c'est eux-mêmes qui font maîtrise théologique. Même base là. Et puis, ils ont l'esprit peuple peuple. Et, et c'est docteurs, nous, nous, qu'on habite bien. Nous, sommes professeurs en théologie. Oh oui, ça nous dit, c'est ça. Et pourtant, des hommes qui parlent même contre mon Dieu. Des étrangers de la maison de Dieu. Et puis, finalement, ils ont monté tête peuple là contre Jésus. Et finalement, les pilates gardés, ils vont égérer là. Litandé tout pour n'a clouer clouer. Qui est qui a clouer a Sauve ya, oui. Bon, puis là dit monsieur, bon me dit non bagay Jean nous dit là monsieur, son innocent oui? e <rire> e a fait me touyer oui. Tandé ça a dit, qu'est-ce sans tomber sur nous et sur nos enfants. Sous pas veut Et mes gars donc ça qui quel lui même ou a touyer Qu'est responsabilité a tomber sous donne à ce petit nom. oh Tomber sous nous et sous nos enfants. Et finalement, même mouvement, Vous voulons comprendre ça et ouvrir les yeux ou même l'église. Et c'est même bagaille là qui fait content à côté Paul. Et là, vous prenez Paul. Vous fouillez même les religieux. Vous moutez tête peuple contre Paul. Vous dit Paul vient avec un autre religion pour venir craser le judaïsme. Et Paul condamné nous tout lui dit nous on pas dans servir mon Dieu. Quand il a finalement mis ses contre avec nous. Yo montait tête-lui. Là, il prend Paul. il a arrêté le pour le tuer. Mais c'est finalement Paul garder devant lui pas une grand monde avec Et là, il finit il dit lit en au fou la dit tuer tuer et puis fou la pas seulement dit tuer, l'a près pour tuer le lui. Du côté Gon kote, nou le premier côté, nous songe premier, là, Au prend Paul. Ce n'est pas nier au prenons Paul, mais tel. Pour sauver avec, parce que le peuple est prêt pour tout. Mais ça, le fait. Pour vérité. Et finalement, là où vous venez, monsieur, vous avez un chef homme. Là, il Comment on voulait tuer Paul Et puis, complot a fait pour tuer Oh, et puis, il y a qui fait, tu, y Parce que moi, je suis je suis et je je suis je suis il nous mais Nous je faire je dit nak mon a fin ak misier est-ce que nous là yo fait complot ouais pendant nous pa le tribunal yo pa le tribunal nous n'a cachon côté et pour d'autres regarder tout autant nous pas mettre rien dans la bouche nous tout autant sans misse pas et finalement bon Dieu quitter un un un petit garçon petit monde t'en des complot il est allé à ailleurs et puis les timon ont allé côté Paul. Yo menel va Paul, Paul dit embé al dit chef là ça. Et finalement il a nuit yo sauver avec Paul. Pour qui ça Son mal dit fait O comme ça qui drôle là. Mais ça qui drôle là c'est bon Dieu nous. C'est l'un de position pour diable et puis pas c'est pour bon Dieu la prendre. C'est plus gros danger. On peut tomber là-dedans. Ou dans le royaume du diable. Ou Paul dans un premier temps, elle était seule tout seule ou elle est Et pour bon Dieu, il est elle. de ça, Jésus-Christ dit, monsieur, disciple, vous pour ne pas troubler. Il dit qu'on peut le priver. Mais on peut tout y aller. On maintenant qu'il y son service et apprendre bon Dieu. Et débarrasser, n'a débarrasser bon Dieu. Des ça. Et pourtant, Jésus-Christ dit Paul, c'est piller où t'as voué, Bon, dis bagaille. La vérité, la vie chrétienne même. Moi, pas fait un suicide intellectuel parce que j'ai confiance dans Jésus. Parce que la Bible enseigne une vérité pour me croire en Jésus. À 100%. À 100%. Bon, je dis nous autre Je pas parler de sacré le protestantisme. Je ne vais parler de réforme. Parce que réforme, c'est que la réforme est de restaurer la restaurer une vérité que tu perdu. perdue. Mais si nous apprend de façon pratique théologie ou être existé je dis là c'est pas vrai sans théologie mais théologie en soi l'impose l'impose positive parce que puisque le christianisme c'est la foi qui réfléchit pourquoi nous là c'est la foi qui réfléchit qui réfléchit c'est une définition pratique cela veut dire avant moi gain la foi dans Jésus me poser question avant et c'est à partir des réponses que fait fais foi fragile est-ce que l'église a là avec moi prend les soins pour ça et parce que me poser question qui fait une fois fragile parce que toute sœur croit dans lit sans raison pas convaincre, et mes confiance ou gain dans sœur gaine lui fragile parce que était seulement au niveau cœur puisque raison pas convaincre. Pour raison convaincre, faut gagner des réponses qui sont en bas à des questions. La vérité exige, je fait appel à la raison. Jésus, ça confiance dans lui pour mourir pour lui. Qui est-ce lié Il est le fils de Dieu. Qui ça le fait Il mourit pour sauver toute l'humanité. Quand il est lié, il et ressuscité. Il est sous droit droits, bon Dieu, la c'est est debout nous. Ce n'est pas un fablier son réalité. Et non seulement Jésus, ça me croit il l'IA, l'éprouver li le li vivant. L'envie de l'éprouver le vivant. Ce n'est pas un petit grain de mort, maintenant, dans le qui fait diable à manger. Ce n'est pas un verre, -ve me drassé. C'est pour vieux mac. Son confiance, eh confiance en Jésus. Et puis, bon, il si so confiance en ma autorité sous diable. Et pour ne pas qui n'en doit être moins. Son confiance en Jésus réel. Elle pouvait prouvent, vivre dans la vie. Amen. Et mon prière en Jésus seulement. Et pour bon, chêne. Et s'il vous plaît, qui n'est qui qui n'est pas un bague là, qui, qui n'est pas un petit grand hein? dans moi, monde, qui n'est pas un peu de confiance dans Jésus seulement pour l'autorité. Par contre, si vous bah, comprenez, Jésus a prouvé que je vivant et que je réel dans la vie. Vous n'avez know, pas de gros bagages que Jésus a fait dans la vie. C'est parce que le vieux sentiment que je suis dans le monde n'a pa pas de vieux sentiment que je capable de faire qui pour faire me plusieurs femmes. Pas de rien de café pour faire me garçons. Pas de si je me l'état pour me voir Son Jésus seulement me crois dans l'île de transformer mes Jésus a montré que réel. Comme quand je défends la vérité, je me croit dans un de parce qu'il n'y a aucun remède. Le monde café, le cabay. Pour faire un monde. Qui a un sentiment de mes femmes, remède volant, remettre un menti pour faire quitter ça. C'est le Jésus qui a son sommes. Et c'est le Jésus qui prend une femme dans le café, il fait les missionnaire. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui a fait. Il pouvait venir réel. Cela veut dit, la Bible est fait réel. Il enseigné pour faire confiance dans Jésus. Et si je défends la vérité, elle fait preuve. Je fais preuve. Ça fait l'homme poser des questions. Et reponssion fait me grandir dans la foi Parce que réponsion, -so, les fait un vrai christianisme Parce que le christianisme c'est la foi qui réfléchit Pour qui ça en théologie t'es obligé d'exister Oui, il doit exister Parce que la théologie c'est la foi qui cherche à comprendre Dans tout ça je crois Et bien en théologie a, mal questionné yo. Et finalement mal chercher comprendre yo bien et ça et rôle théologie a il ta théologie elle est saute dans théologie il ta domine n'aime pi près bon dieu mais le pa d'a doit faire m'vinn pi baoc oui. on théologie pa k'vinn faire m'pi radier l'église mes oui. amis ça vite pire pi Ce c'est pas bi théologie a ça pour me défendre vérité la doctrine chrétienne pas oublier en somme de vérité, ça, l'aime quoi, li, li non, l'il forme et ça l'on doctrine. La doctrine chrétienne, c'est une synthèse organisée de toute ça, la Bible enseigne, au sujet de vérité, là. On pile bagaille, on pile question. et ça? Comment? On est capable de différencier le bien et le mal. La Bible m'enseigne ça et puis il forme mon doctrine. Qui ça pourrait arriver après la mort Après la mort, tout n'est pas fini. OK. Pour qui ça en pile mauvais bagaille ça va passer dans le monde. Mon Dieu bah une réponse rapide. La Bible m'a réponse là. Et pour qui ça et toute bagage ça tout, tout monde a parlé un chrétien malabat pour un chrétien, tout un chrétien et puis Jésus là il va dire rien. Parce que la Bible bah une réponse donc, en fait, moi, je veux un père, je veux un joie, Mais qui est de mon côté Qui est de mon côté Monsieur, je me nous bien, Et celle non Jésus, celle le nom que là-dedans. Et qui pour faire, ou pour marcher Haïti, qui tout non va aller dans le mort, ou pour marcher sans trembler. Celle <inaudible> le Jésus, ou pour marcher dans le Mais n'est-ce qu'il est plus mystique, tout blé mais nous, les chrétiens, regardez yes. bien, nous, les chrétiens, yes. je ne pas fixer sous ça qui est sous la terre, mais Dieu nous fixer en haut. Nous ne yes. sommes pas quatre mounes qui plantaient et sont mystérieux, parce que chrétiens, tout ça a planté racines sans balier, mais qu'on y a mes racines chrétiens sans les yes. Et ça fait s'arrêter au mystère. Et me besoin on comprendre ça. Donc, mais, pendant ma la vérité, ya on qu'a prendre en piège ça est important. qui ça peut faire me connait me prendre en piège pas gon connaissance mais connaissance ça en piège moi on qu'a gon connaissance en piège premier bagaille nous besoin ait pour discerner yo connaissance li bon yo vérité son vérité livré. Yon, li vrai connaissance ou gagné li doit appel à discernement pourquoi l'église à Philippe Philippiens 1, verset 9 à 10, il y a une réponse. Il y a une réponse, mais ça a pas dit Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous, vous puissiez discerner ce qui est essentiel. avec dit si, Connaissance n'a pas fait appel à discernement, je me suis piège. faut faut garder discerné, Ça m'a quoi dans l'IA. Je ne me défendu. Est-ce que me suis défendu dans le sens pour me défendre Parce que je vérité, mais puisque n'a pas un discernement, on n'ai pas de Pourquoi l'Église a Nous avons besoin de ça. Connaissance sans discernement, il reste une théorie. Depuis connaissance, là ou gagne ou pa discernement son thé ou gagne mais pa pratique est-ce que nous l'avons parce que il pas discerné donc un monde qui pas discernement son monde il facilement il peut tomber dans sacré charisme ça veut dire un faux enseignement dès pour pas discernement ou gagne connaissance ça connais ça sous gagne ou qu'a vienne tomber dans faux enseignement besoin comprendre ça veut dire connais ça sont de faire appel à qui ça discernement. deuxièmement connaissance on de faire appel à la grâce pas de connaissance sans grâce dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18 il dit mais, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ écoutez bien nous besoin a connaissance sans la grâce on apprend toujours plus bagaille de Dieu mais tandis que ou pas jamais approcher de Dieu. L'on a connaissance sans la grâce, ou bien pile connaissance. Mais connaissance ou gain, on va prendre chaque jour des bons mais bon, pas jamais approcher pour bon Dieu. Ça veut dire, ou venir, il y a un légaliste. Et ça crée le légalisme. Ou bien connaissance sans les bons mais ou pas jamais approcher pour bon les Ni dans la sanctification, ni dans la réalité spirituelle, ou pas jamais approcher pour les bons Et connaissance, non a Ça veut dire, pas de connaissance sans la grâce. Pourquoi nous là et c'est ça qu'a fait de yon. En pile mon n'a pas pris un pile bagay de bon Dieu, mais ou ne pas gagner. Grâce bon Dieu pour accompagner Troisième bagay. Pas de connaissance sans amour. Connaissance sans doué, accompagner amour. Dans 1 Corinthiens chapitre, chapitre 13, le verset 2. Il dit, même si moi avez une connaissance, tout mystère net. Mais depuis que je pas amour. Bagala pa servi un anyen. M ap kon sembal ka fait gros. Mais en dan vide. ça veut dire connaissance sans amour rend orgueilleux. Woleglise là Connaissance sans amour en nous orgueilleux. Cela veut dire comme si ou gen vérité a ou gen lettre amour pa gen l'esprit a. Ou besoin qu'on a lettre sans l'esprit tu. Parce qu'elle rend nous orgueilleux. Ogeye. Donc, l'amour, c'est lui-même qui est L'amour, c'est lui qui est diffié, Mais connaissance connaissance, li En fléau. Ça veut dire que ça fait depuis connaissance n'a pas accompagné l'amour. Donc, ou pape, ça servir servi bon Dieu bien. Parce qu'on a vu un monde qui est Tout ça, on dit te est déjà. Donc, ça veut dire que la connaissance, c'est problème. L'el pas accompagner l'amour. Ça veut dire yon vraie connaissance pour identifier. Faut connaissance accompagner discernement. Faut connaissance accompagner la grâce. Faut connaissance accompagner l'amour. Avec la si vérité orgain. Il pas accompagner discernement. Il pas accompagner la grâce. Il pas accompagner l'amour. Eh ben qui te me dire. Là seulement a un en l'air. Et mais pas menon nul pas. Et m'a dit un L'église. dit, un Mettez la tête où? mettez la tête où? Moun bon a -y, ou y a monsieur Servi Dieu. qui salue sont porteurs de grâce. Ou sont porteurs de grâce Comment ki, identifier des hommes de Dieu, des femmes de Dieu Comment identifier vérité Tout ça est important. Vous me dites bien si l'évangile qui n'en vit, moi-même avant, là. Si l'évangile là, il pas guérison pour malade. Il pas porter délivrance pour monde qui opprimé. Il pas porter consolation pour monde qui il tristé. pas porter la paix pour monde qui bouleversé. Il pas porter restauration pour monde qui qui opprimé. Et bien on consacriver L'évangile, ça n'a pas aucun signe divin là-dedans. Vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que je vais reprendre pour nous? Je reprendre pour Si l'évangile, l'envie, moi même même vous, il n'y a pas de guérison pour malade. Il n'y a pas de consolation pour les gens qui sont affligés. Il n'y a pas de délivrance pour monde qui est opprimé. Il la paix pour monde qui troublé. L'évangile l'a arrêté nan vi nous. Il depuis porté, et il pas a yo, pas aucun signe divin là-dedans. Pas gagné rien comme tout l'évangile la vie papote, papote, eu, de Dieu. Et c'est ça qui fait de nos jours. Nous sentons l'église la parle. Parce que l'église la prêchait, mais pourtant maladie est toujours là l'église l'a prêché mais opprimé toujours là l'église l'a prêché pendant monde tellement bouleversé veulent tuer tête l'évangile l'a prêché pendant qu'il y a plus de monde dans l'église qui possédait. ça veut dire l'évangile n'a pas porté de livrance. et c'est ça fait jusqu'à présent l'évangile là ou est-ce il n'y a pas de signes qui peut montrer de Dieu Et là, vérité, qui doit la vie il doit faire nous comprendre ça, nécessité pour l'évangile pou à la transformation et pour porter la vie. Parce que, différence qui entre Jésus et les yo. les yo étaient qu'on de bon Dieu, mais Jésus-Christ vint pour nous montrer la vie, bon Dieu. C'est différences là. Tout pharisienne te connait de bon Dieu. Mais Jésus vient montrer même la vie bon Dieu même. La vie bon Dieu dans action li. La vie bon Dieu dans comportement. Li. La vie bon Dieu dans œuvre Et c'est ça l'évangile à de poté dans la vie. Et c'est ça vérité à il doit dans la vie nous. Donc en fait, nous besoin est bien-aimé matin. Nous besoin est L'évangile la de chita nan la Vérité a de chita dans la pensée. Et pensez-vous, pas de différent avec destiné ou. Ah, nous gèlèvons bah là, l'église. Est-ce que l'église a compris ça, la vie matin? Ya? Bon, me une pensée, vous récolterez une action. semer une action, vous, vous récolterez une habitude. Et s'aimer une habitude, vous récolterez un caractère. Et s'aimer un caractère, vous récolterez une destinée. Pourquoi nous là, l'église? Vous avez dit, la vérité, ou est, la vérité est la destinée, au prend forme. Pourquoi nous là? demain on va me dire ça demain on futur la prend forme la prend forme penser l'église dans les dit là va me bon, reprendre pour nous futur nous destiné nous demain nous a forme penser nous alléluia J'en pense, et c'est comme ça démon est-ce ouais je dis roche ou a tirer pensez penser Vie mauvaise, pense au contre des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Librales prend forme, destinées de, de au démeurables prendre forme. Ma prenez pour nous. Semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Et semez un caractère, vous récolterez une destinée. Et maisons comprennent ça. Donc en fait moi-même avais nous créé pour nous connaître bon Dieu. Nous faites pour ça pour nous connaître bon Dieu. Connaître bon Dieu là prendre nous sage. Connaître bon Dieu il nous. Connaître bon Dieu là nous l'espérance. Connaître bon Dieu la, bon la, bon la, bon la paix de nous fait face avec tout problème. Ça veut dire lorsqu'on connaît bon Dieu on pas troubler l'église. Lorsqu'on connaît bon Dieu on bagaille qui passer on connaît Jean texte a dit toutes choses qu'on Au bien de ceux qui aiment Dieu va me dit non a fini pour me dit matin ma fini comme ça me dit non a pote amel la fleur l'y yon zami ami à nous même un conseiller un frère ou l'avem publiquement et nous parce que nous connaissons, c'est un homme de Dieu. Amen. Pourquoi nous là? Amen. Et qui nous dit, où? A besoin de comprendre ça. Persécution ou non pas? Si vous avez tout, vous avez a vous avez tout, vous avez parce que bon, dit ou bien. La premier siècle, quand vous avez fait, paquet de chrétiens e qui a le caché dans tout. Vous pas parlé yes. pa de la tête. Ennemis dans tout. Vous fait une série de piquets de bois. Et puis, vous avez tous les chrétiens qui le caché dans la catacombe. Vous avez tous vous dit vous avez sans vous que ou pas qu'on peut pas se faire. Je Jésus dans la cour devant conseil là pire juste dans la cuisine. la le caché. et là il ne peut pas parler dans qui pas Il y pas une même qui parle. Il est avec lui parce qu'il parle le même javel. Elle cache dans la cuisine, oui. Côté l'alcaché, il parlait. Pendant le palais, il dit, elle ne parle pas les mêmes javelins. Elle dit, il n'y a qu'on a quand même dans le Et ça va obliger de Dans le langage. Ou. Ya n'y a pas y a homme de Dieu. Yon y a femme de Dieu. Bon Dieu, investi dans lui. M'a dit non, bien monsieur, je vais faire mes Bibles. C'est fini. Je vais dire, Il y a besoin de l'église. Et tout le monde qui a tendu, nous ça. Ouais, ouais, sacré les gens, bon, bon Dieu, sacré les serviteurs, bon Dieu. Homme de Dieu. Ou soit femmes femme de Dieu, bon Dieu, prend le temps pour le préparer. Ben bon dieu, ou ou bon dieu pas du jour nadme levé un monde comme ça. Ouais, laissez les cap préparer un monde, laissez les cap les sous soulevez tête ouais, vous connais. Mais laissez bon dieu cap les vous lui prendre pour le préparer. Et ouais, soit ouais bon dieu préparé, soit ouais bon dieu investi dans le lit, soit ouais bon dieu t'as déjà pris un temps des années pour le préparer. Il va pas être dit comme ça. Vous donnez un diam. Mon bon dieu prend un temps pour le préparer. Il va pas être dit comme ça. Tenez bien, après d'après où Vous pensez que mon Dieu prend 40 ans pour le préparer Moïse et pour le va quitter un vieux Corée fin avec elle, comme ça Corée monte tête Israël contre Moïse Bon Dieu décide de détruire Israël pour Moïse Bon Dieu, allez, après, prépare pour nous Corée monte tête Israël contre Moïse Bon Dieu décide de détruire Israël pour Moïse et 40 ans il oui, prend pour le préparer 40 ans eh? alors bon dieu finit pour 40 ans pour le préparer au monde et puis un bon matin quitte au détruit Il quitte au détruit On bon dieu prend un temps pour le lever au monde elle finit le lever et puis un bon matin quitte au détruit comme ça. et si est arrivé si elle est arrivée pour quitter ça, l'a quitter quitté ça. n'a a tout Mais quand même, il faut qu'il y ait des signes pour montrer l'idée de Dieu. Mais faut qu'on comprendre ça. Écoutez bien. Bon Dieu prend 14 ans. Il prend 14 ans pour préparer un Joseph. Et puis un bon matin, il complot, un complot frais. Il va essayer de définir avec ça. Non. Bon Dieu prend le temps pour le préparer, mon. Et moi, je me dis, je vais pour me dire, non. Dans la même vérité, ça. Où est le bon Dieu prend le temps pour le préparer, monde, puis David. t'entends? Bon Dieu prend 17 ans pour le préparer, un David, et puis vie il a quitté un vieux Saïl, il finit avec ça. 17 ans pour le préparer, un serviteur. et puis il a levé, et puis il navel, vitel, et puis a quitté un vieux salon qui infecte même la petite liée, la petite au finale elle comme ça. Bon, bon bien. Pour David, bon Dieu, fin pour un temps de préparer. Un bon, gros sage en Israël. L'elle parle, elle a parole comme parole qui soit dans le bon Dieu. Achitopel. Mais Achitopel pas jamais tenu compte la sagesse comme dans l'an. Et pour David, bon Dieu, il dit. Bon, je vais me Bonsoir bien. Depuis bon dieu prend le temps pour le préparer au monde, il investit nos paquettes monde Quand tout elle pour la sécurité mondes par là. Et ouais tout ça bon dieu sème. Non ou non lui c'est pour mondes mondiales monde semeil. Bon dieu prend Aaron, il prend Marie une grâce lui mettait en oignon et puis il mettait entouré Moïse. Et messieurs dames, nous pas comprendre ça. Les ont levé contre Moïse par Moïse Corée. Ils ont infecté par Corée. Et là ils ont décidé, de ont infecté par Corée. Ils ont parti d'ailleurs Corée. Et puis là, bon Dieu, convoqué vous devant tant d'assignation. Et puis il dit messieurs dames, vous ne savez pas pas vrai? Mais ils n'ont son vision me bal avec nous, Mais Moïse sont formes d'un bal à Il dit messieurs nous pas peur. Et puis il rappelait Aaron. C'est prophète Moïse ou ou pas prophète moi <muchin> <muchin> Araon c'est prophète Moïse ou <muchin> <muchin> Elle dit Marie, il va rentrer bouche dans trop de bagailles, même côté à l'épée qu'elle sous lui. Achitopé là, ça, sagesse, il y a l'enfer <muchin> <muchin> parce qu'elle est tout à tête lui. Parce que sagesse là, puisque sagesse comme don là, et pour David, metil, ou pas avec David encore, sagesse ou pas important pour bon Dieu encore. Même la vie n'est pas importante pour bon Dieu encore. des mon bon Dieu met entouré un homme de Dieu, une femme de Dieu. Un homme de Dieu l'a plevé. Ou trahi homme de Dieu. A. Même la vie ici n'est pas importante pour bon Dieu. De, wap avez de malheur de piege en malheur. wap de piège en piège. Parce que ça nan c'est pour aider. C'est pour conseiller. C'est pour guider. C'est se pour servir. Et ça fait. Moi, dit si nous connaissons nou nou la vérité, la vérité a besoin liberté. Tout le monde qui a tendu nous partout. L'église, là. Si nous connaissons la vérité, la vérité a nos libertés. la liberté. Nous pour nous, nous, nous libres dans l'esprit. Quitter nous. Nous la vérité, affranchir Et puis, camper pour la vérité. Prendre forme de, de la vérité et défendre la vérité. vérité. Que le Seigneur vous bénisse.